Bonjour, bonsoir à la famille avec plaisir nous rentrer la caillou pour capable boter une nouvelle émission vous allez écouter votre déclaration votre réaction votre analyse à propos de ce qui a passé en république dominicaine donc on est depuis un certain temps dominicaine déchaîné contre haïtien mais vous êtes capable de dire tout qu'il y raison vous êtes jaloux vous avez pas fait succès et si y a kritiqué nous, c'est que a gen raison parce que yo capable d'appuyer sous instabilité qui gen la kaye nous. yo capable d'appuyer sous misère, grand goût, chômage qui gen la kaye nous. yo capable d'appuyer sous insécurité qui gen la kaye nous. Et puis les ça pou y'a maltraité nous. Pour yo humilier nous. Mais au final, par rapport à tout ça qui a passé en République Dominicaine, nous finis par remarquer que c'est une nation qui dans pas dansé avec haïtiens. Maintenant, un pile haïtien qui est été en République dominicaine a commencé à manger gros pousses. Ils a commencé à mettre des affaires en vente parce que humiliation, n'a pas dansé coller avec euh, vivre bien. Depuis l'humiliation, humiliation ne pas de pa vivre bien. Il y a des millions d'euros. Mais men, si l'esprit n'est pas en paix, il ne pouvez pas vivre bien. C'est ça qui fait que les haïtiens qui au même quitter. Mais qui mise en place qui fait tant pays d'Haïti pour que les gens soient capables retourner? Et pas oublier, si les Haitiens décident de vivre dans l'enfer, les Dominicans ne l'enfer, pas pral de problème. Parce que dans la construction, c'est haïtien, En pile haïtien ne Dominicain ont job de ya. Mais ils sont un peuple qui est vicieux, ils sont un peuple qui sans honte. Parce que ils ne jamais pas les gens qui fait bien pour eux. C'est ça notre nous souhaité. Mais écoutez, Revendications en pile, analyses en pile, commentaires en pile. Moi, te souhaité que pour chaque monde qui est capable de voir voice, environ une minute, nous sommes capables de jouer même 60 personnes. Mais les voice ne pas pas passer parce que gen trois trop de bonnes nan dans Mais nous sommes désolés. Les gens ne pou pas les nan. Parce que j'ai l'impression que toutes les revendications sont les mêmes. Je vais vous excuser pour les gens qui ne sont pas voix. Et je vais la prochaine fois. Je vais nous pour nous réagir sur une question d'intérêt national. Et bien, je vais vous seulement une minute le temps pour chaque monde capable de parler. Bonne écoute. Je vais vous pour ce domaine pour le moment actuellement. Et ensuite, je bon, vais moi... Pas Jésus, la majorité de ceux qui là, Pour le moment, ils ne pas payer un ne pas pas prendre la vie. Infiniment, ils sont là. Ils sont là, ils et pour c'est domicile un bon bagaille chez vous. Il bah a vraiment dégénéré pour nous. Parce que un peu d'humiliation. Parce que, bien sûr, fait dans ce domaine, pour améliorer, c'est comme si... Ou pas un papier, ou, y papiers, est si, ou pas un papier, c'est comme si on n'avait pas Et non, plus tout, tout travail dit, qui tout est toute vie, de travail qui n'a fait, c'est pour ici. Bon. Vraiment, vraiment. Désolé de ça parce que je ne dis pas que si nous venons dans le Point de c'est que nous avons dit merci pays, merci gouvernement pays. Nou. Merci moun ka... pays, nou di merci à tous ceux qui ont le pays d'Haïti, nous avons tout notre merci. Infiniment, parce que nous ont men... nous ne pouvons pas arrêter dans le pays. Nous ne pouvons pas arrêter dans le pays an, et nous venions chercher la vie. Kote n'a ça tout n'a point pour nous ça pour nous faire et qui des tout qui envie mettre visa sur passeport pour améliorer le pays pays ensuite visa technique ou pas qu'acheter c'est comme si injustice justice RL -Pod. Félicite pour le beau travail vous avez fait, pour tout ce que vous avez fait, pour tout vous êtes. Et Ma à domaine, bon, ça a pris trois ans depuis que je suis domaine. Moi, c'est, moi, quoi des missions? Je crois moi mission qui se Mais suis un boss qui Je suis un boss-maçon. un boss-maçon. Je suis un boss-maçon. Je un Je suis un boss-maçon. Je suis un si je, grette, je, je suis un boss-maçon. Je suis un boss-maçon. Je le, le sel m'appu monté par doux. Mais ben moi m'en reviens un jour pour m'y vivre dans le pays. Parce que, quand j'ai eu moi c'est n'ai pas d'épitude. Moi j'ai un petit garçon à peu près de 22 ans. Monsieur, monsieur, il y a eu un dégâge. Il activité bolette. Monsieur, font un accident de moto. Si fait un accident de moto, lige, lige on peut être fan. Mais bon, bon Dieu pour moi, les n'est pas moi. Il n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est Ça moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ça Ce un pas de Ce n'est ça pas depuis le poète la pas bon. Mon cher, je suis monté le ciel par doux là. Bon, Chaque jour bon Dieu m'a ça c'est son équipe de l'eau Je gardé pour là, je jamais servi, Li Je n'ai jamais servi et je pa pas resté l'hôpital. Je ne sais pas si le poète a perdu ou bien le poète la pas perdu. Mon cher Solution, comme son aigle me en pile, et si tu as un service, si tu as un service, comme si tu as des messages là, tu fait une réponse, je toutes toutes toute information. Je n'ai tout pour t'ajouter. Si tu qui te fait pour être là, c'est monsieur, moi, le tapis, il en pile. Et monsieur, son aigle paisible, son aigle qui avance l'école, mais vous connaissez la situation au pays, monsieur, tu es obligé de la gare à faire bolette. Il était comme Alvan bollette le beau repos, le riel bozo, et l'altégotibac. Mais monsieur, pas trop de force moto. Monsieur, tu pas pris un compte moto. Monsieur, tu as fait un accident dans le carrefour. Le carrefour, eh, on prend un eh, bon repos. Là, on prend côté pour faire le pour pou al canard côté station machine. Mais monsieur, on ne pas bon. Pas bo. pa, frappé. Désolé, je ne vais pas venir aider avec monsieur prix rl pour soukaïdém ou papa dit ça non mais moi je ne pas capable de de ça mais bon dieu ka bénéficié de ça et être la passe vie monsieur c'est au dé à m'y est bon dieu ride moi m'té à la haïti de au dé deuxième là comme elle t'a et puis m'té m'té m'té le dé deux Demain t'as le de dé de pas mais même la, ça pas habillé mais bon Jerry fait dégager mais Monsieur lui même tout pas de difficulté mais dès Monsieur mais Monsieur pas gêné ce qui pa pou, mda, pou, mda pou mda pour me responsabilité responsabilité Monsieur ici avec poète, il bon. ici la pour venir, faut que bon, il faut fè des travail de travail. Mais ça, c'est comme si je bat, Parce que je suis ou pas message. Je prie bon, pour pour bon, pour que pour le contact qui sont au café. Après ça, je vais mettre en contact avec M. m Tant pis bon papa. Et au e déamien, comme l'autre là avec moi, l'autre là à Haïti. Pendant ce temps, il y a un café pour lui, sinon... Parfois, qu'on dit qu'il y 10 minutes, qu'il y 10 minutes pour lui. Parfait qu'il y 150 gouttes pour lui. 100 minutes Mais moi, je rêve. Ce n'est pas arrêté ici. c'est n'est à Haïti. Depuis l'année, depuis l'année, il y commencé à chauffer en bas. Depuis le commencement, Après pays il y déjà été Haïti. Parce que y a eu pas à venir pa à l'Aïti. Pas gen vivre pour on qui a pas prenne qui a prenne métier manuel parce qu'il pas ka un travail viens ap mal vivre mal manger mal dormir. M'été obligé là pied mwen de là que mwen illégalement. Moi qu'on passe pour la mais moi mais moi pas men mwe. Men mwe pa gen visa mais ça a rend moi mal vivre. Layi lay lay mi kay la pou témoin mete m, la, ge, m sal, soufotia, elia, pi, nan fontanès la dès fra yo lagem karisal yo lagem karisal sou fotiye li rapid nan dès fra m pa separe jèk kòm monte men aktivite yo pa bon men lè gade pou tout nede dès pi mal ou oblije avanse bèl felisite ou pou travay ou ap fè a mwen li je fais un gros travail, mais moi-même, depuis ne pas tard je suis pas émission. Ou même avec TT, cette émission, je me Quel que soit, je fais toujours effort pour me faire internet, pour me faire de, des émissions Je ça en train et de pour un jeune garçon a, a, a, a fait un travail, ça, ça a dit quelque chose. Mais, je bon Dieu avec vous. bon Dieu a fait un au Dieu qui a bon félicite pour le travail. Là. Et en même temps, je veux service. ou veux une façon de ben faire réponse. Bon, mes réponses, même si elle est ou bien négatif, quel que soit son cas vous comprenez C'est un jeune garçon euh, qui paisible, qui parle en rien. Bon, monsieur est âgé de 22 ans. Mais si tu as fait une solution, docteur, tu as pu Je ne t'en pas pour être Ok, merci, je m'appelle le message. RL de comment Et bon, RL Poudre, comment est-ce? RL c'est. Actuellement, RL de c'est une icône. C'est comme si. Moi, même si je ne elle pas de RL Poudre, je ne pas prendre vos vérités parce que je suis toujours à suivre en ligne. Et de vous ne vous en sortir, c'est comme si je ne pas prendre vos vérités. Mon cher, félicitations, bon travail, Ils font un travail extraordinaire. Et moi, je suis abonné à la page, je suis toujours à suivre. Mais sous la question de la République dominicaine, mon cher, moi, je ne pense pas que mon café voit pourquoi pour aller plus loin que je ne vois pas moi. Je pense que si vous avez pris de conscience, e, beaucoup e de gens qui sont en milieu, et ici, en République dominicaine, vous suspendu des milliers parce que vous avez des amis qui connaissent que les gens sont capables de milier en République dominicaine. Ça gon l'autre porter ça, pire que l'insécurité qu'il y a en haïtien Parce que nous-mêmes, c'est entre nous. C'est entre nous, nous avons des problèmes. Mais qui est différent avec lorsque l'autre peuple qui a humilié nous-mêmes Haïtiens, c'est ta nous ta lui une prise de conscience pour que nous permettre à ce que les gens soient là de Parce que les gens qui sont aujourd'hui dominés, yo, si ils viennent investir dans le pays, ils mieux plus ban et il est temps pour que la diplomatie haïtienne, pour retirer le vacabon dans l'État, c'est pour que les bandits ensemble, pour nous délivrer le pays, pour que nous mettions des sérieux, des qui honnête, honnêtes, des qui connaissance, comprenne connaissances, qui nous divorcer avec des relation, que nous divorcer avec, avec les nous, nous Dominique, une fois pour toutes. Et puis, nous, nous, nous, nous, nous ne voulons pas, nous ne voulons pas, nous, d'autres pays qui viennent dans le Caraïbe, nous avons des pays qui sont de comme nous, qui sont faire commerce avec eux. Vous comprenez Et moi, je pense que vous ne suis pas capable plus loin. Et ça, ça me fait passer. Parce que ça a touché ma pile pour la situation de la République dominicaine. Nous avons pile pays qui sont dans la nous, que ne sommes pas faire marché avec lui, que nous coupons relation, relations, que nous ne République dominicaine selon volonté yon pour retourner dans le pays yot. et puis tout c'est fini mon cher merci, bon travail mes fréquipiers obtendent et dans les que qui yon pour voir yon pour prendre en, en, en, en ligne ou carrelat aider nous pour ces discourses bon travail, m m le travail. mon cher m'apprécie travail, mon cher m'apprécie travail mon cher travail m'apprécie de travail comment que vous fait comment si vous faites mon cher son nouvel faut passer moi et m'apprécie de Bon, je ne suis pas un homme pour les autres personnels. Ok, mais... Et... Je vais vivre dans la République dominicaine. Bon, bon. Où est 16 Il n'y a aucun haïtien qui n'a pas besoin de sortir si mon Dieu veut. Parce que, négo, hier soir, hier samedi, on a entendu le président parler. Je me suis parlé... Dans le discours de M. Valgué, son discours, c'est 96% des Haïtiens qui ont parlé. Parce que dans le pays d'Aïe, qui a que si vous avez un visa, si y a un passeport, vous a un visa, vous avez un Parce que vous remarquez que dans 100% des Haïtiens, il y a 99% Haïtiens dans le terrain. Qui vient c'est haïtien qui vient ici. bien, C'est les qui vient ici. Juste, maman quirky... pour les haïtiens qui n'ont pas de domaine. tant pour faire nous faire juste ça, pas de a juste ça. Et après, dis Monsieur mais c'est lui, Sabinadel. Après le discours, je vais commencer à chouquer ici Après le discours, parce que Dominique a dit que le commissaire a commencer à faire ça, à lever le camp. Ok, frère moi salut je Depuis le l'émission la Cité Soleil. Mon je vais vivre dans les Amériques, vais vivre la famille. Je vais qui la famille. Je qui vient la famille. c'est, la la Je à dans une machine presque chaque jour. Bon, quand y a là dans le faire lundi, mardi, mercredi, si en temps quand y a moins il va à pour au monde parce que vous changez changé de secteur immigration. En fait, ces nations pas noires, et vont minimiser, ma vont minimise, minimiser Ces nations pas noires qui causent, ils vont faire tout bagaille ça moi so, mon ma viv dans si les C'est la première fois san so, à je suis haïtien, mais la fait Santiago, mais il est arrivé la capitale. C'est ce qui est bon, qui est la base qui vient ici, si, qui vient mélanger ensemble les dominicaines, qui l'autre haïtien, qui ou volé à faire, Moi, je fais voir passer. Forme, ça ka fait là. je en Bien content. Moi, si je l'aimais aussi, en République Dominicaine. Et moi, vais, et Barrao Punta je suis bien content de J'en tape parler et je suis en train de faire un contact avec journaliste pour me faire une information parce que j'ai un de dans le pays. pacifique Dominique a fait pour demander à l'Aïtien de sortir pays. C'est Oui, parce que Dominique est une nation qui vit ici Et nation. Il ray, y a l'ambition. Il y a un peu de so qui Haïti pour insécurité avec des zones où tout sorti qui sont malfaiteurs. qui a un problème. Il y a Il y a un un problème. Il Il a Il a Il Il y a Il Il a Il Il a il y a tout le monde avantage pour posséder, pour gagner. Parce que son pays il y a une machine crédit, on vend crédit, on vend pour faire crédit. Ça veut dire que pays crédit, moto, on a de crédit, on a un crédit, problème qui va se côté la non nous n'avons pas de pour mais qui a de la, là ils a un peu Haïtiens qui ont été dans la terre. Et puis, il qui a pour plus de corps, ils ne a pas de réserve, il pas semblé. Ça fait tout mal manger parce que les Haïtiens sont qui Mais ils ont un respect pour les Haïtiens. Et les Haïtiens, c'est pour les ça il est plutôt mal mangé pour posséder un bagaille. Bon, pour faire un bel Vous comprenez Le je, y ukas, qui problème. n'y a pas de problème. Il n'y a pas font de et côté a pas Il faut un Et à pas faire de là c'est de pour Et c'est bel bagaille. Moi même, je suis un caille ici. Je suis un ici. Je suis machine. Toutes bagaille Vous comprenez Mais... Je suis venu parce que je suis dans des c'est ça Dominique qui a fait. Chance pour moi, je ne sais pas si je Santiago, je suis Dominique des gens qui ont fait on en bas, a un Mais si qui pour pas ça, Mais, nous parce que, c'est un pour l'Amérique. C'est pour américain Mais, quand même, quand ça pour nous demander gouvernement faut que vous qui ça aucun fait pour il et qui gagne bien terre parce que moi-même personnellement j'aime ici parce que venir ici ma poigne moi l'école parce que c'est construction ma poigne l'école ma construction y a la c'est comme Monsieur Balaspiéry cherchez et de l'école. Mais il y a Parce que maman vit dans le avec Si, bon Dieu, comme je suis le les je me Je de Je Je dans qui permet nous tous de nous en tout le monde Il a qui Il y a Internet. Il tout le tout le peyi, peyi ki gen tout qui Il le le qui a ça. y L'essentiellement qu'on y a là, je mette tout haïtien net pour même barrette. Quelque à côté ou dans je vous dis, nous-mêmes, haïtien, yon sous la, misère sous la terre. C'est dans la dit dans la Bible, c'est dans la Bible, on creuse dans la vie, tout côté nous, c'est Bible, c'est les nos qui ici, on va pour nous si bon êtes capable faire si capable vivre vivre parce que ça ça faire les autres les autres tout fait vidéo voyez sur les zones tout toutes les autres nations Dominique, moi, je suis dans le pays Dominique. Dominique fait un peu de crime, mais tout crime, mauvais crime, il ne pas avoir les Aïtien, pour en a point pause, il y a l'esprit mais l'esprit, il y a esprit, encore esprit, y a il il a à gourmet avec qui la brûlons avec tête. Pour que ça, tout le monde puisse faire comme est quoi ça. C'est comme ça qu'ils sentent. Ils vivent plus bien, ils vivent plus à l'aise. C'est ça qui fait tout. Hein. Pile citoyen, pile monde. Où est-ce ce nom a pas même. pas pas Il a ça pas Il Il pas a problème. Je suis pas je suis en Haïti pour que je en Haïti. Je Mais pour le mouvement là, je suis fait, et non seulement parce que c'est un côté tranquille. Parce que je me suis côté de la paix. Je sens que tout Haïtien qui a là, il y a que sentir le problème parce que Dominique il m'a dit c'est pour pour on connaît qui ça auitan yo peut tant pour vous faire yo disposer pour vous faire pour vous mettre à dimanche au monde qui est en pile bien en terre parce que il y a un gars il se taille en 2 3 4 4 il y a il y a peut il y a peut agir moi si on peut dire saisir monde et ça veut dire pour pas dire rien et on connaît que l'état haïtien pas dire rien les ref Haïtien bagaille comprendre et même ça on besoin c'est pour le gouvernement faire une façon qu'il y capable de à de Parce que, qui a si je viens dans le pays, ce n'est pas sans que je viens de faire. Je viens de faire des choses, je viens de faire des Je de un métier et je sur métier. Je fais bien dans pays. On que je bien dans pays. Je vivre Si tu dans l'autre pays, qui ce Qui sa penser Depi, moumé moumé moumé moumé moumé. Depuis, ces quelqu'un qui viennent au Doubaï, et moi-même, je le temps de faire depuis au moins 96 ans, j'ai le Dominique Vous comprenez Mon goût, moi passé un peu de carrière pour me faire un, un bien terre. Mais quand il y a et tout comme fait, c'est bon. Vous Normalement, j'ai la le temps de le travail, pas travail, le travail, carrière travail, dans la construction, ce n'est pas un bagaille qui est correcte. En Haïti, il n'y a pas de gens qui vivent dans la construction. Les gens qui vivent ici dans ce domaine de gens. Vous pouvez aller de l'autre côté, mais dans ce domaine, nom de gens. Et déjà, des gens qui vivent dans ce nom de gens. Ça, c'est un bagaille qui est inexplicable. Et nous ne pensons pas si que ce gouvernement... Fait deux matchs pour nous mettre dans l'autre pays, il matchs pour les même si ce pas parce que sous nous nous Mais quand il y a des il y a il y a pas là parce que un a il a il y a il un il il même si tu besoin de connaître rien. qui sort, ou tu as fait depuis tant d'attentats, tu n'as pas besoin C'est camper pour faire un Le gouvernement, gouvernement sans sal le Et Michel fait un faire Il pas Si, la première fois que pas ça visa? Parce que nous avons même possibilité de permettre que si vous voulez une résidence, mettez résidence là, vous va Si vous avez un fonds Parce que, il pour vous je mettais toutes le difficile pour les haïtiens, de quoi pour les haïtiens parler. Les haïtiens parlent même, toute notre nation vivent sans parler dans la terre. Et ce n'est pas seulement nous-mêmes, non, les haïtiens qui sont étrangers dans la terre. C'est un peu notre nation qui est dans la terre. Mais c'est les haïtiens même, je ne parle pas. C'est pour les haïtiens mettre tout le bagage difficile comme ça, comme ça. Ça fait nous même les haïtiens, vivre avec la question dans la terre. Dans la partie dans le camp, sous Dominique, pas pour Aïtien pour un chien qui va aller à Haïti. Ça fait nous-mêmes, les pays qui vivent dans ce domaine, c'est parce que Haïti eh, n'est pas bon. Mais il y a des gens qui sont dans la République Dominique, ce n'est pas tant que c'est remettre, non? C'est parce que le pays de n'est pas bon le pays pas bon. Le pays pas bon de toute façon. Vous avez des gens fait ça veut dire pays travail qui fait total capital. Vous dominique il y a mes pays, il y a pays. au pays. là caillou nation ça, ça les gens font malgré qui malicieux monirage c'est pas c'est pas des crimes Dominique va faire mais ou papoué ouais parce que papoué sur so les zones allez si ils ont qui mouille ouais mais ça tu ou pas yo. Yo pas ou pas yo. Ndi? ou pas sont ils se sont pas ils ne sont pas ça pas on un Pilcou. Pas les Haïtiens dans caillou, ils trouvent pour un caillou business, ça te fait colmade, ça fait jardin, ils prennent fait piay na fait. Attendez. On ça le dit, pour nous nous-mêmes, babou ici c'est babalo qui pas Pays ça, zone ça zone touristiques. pas faire un seul pour nous va faire un seul Mais m'a demandé tout avec journal et ça, mettez ça devant le gouvernement pour voir qui ça va fait pour le peuple là, vivre en République dominique parce que nous, là, nous n'avons pas gagné aucun papier, nous n'avons pas gagné aucun même visa, valoir bon visa. Même si vous avez mis des visas, tu n'as pas gagné aucun bon, bon visa. Hein? Papier, il était intéressé. la vérité, elle était là, le président il était là, il était intéressé pour cause papier ça. Ça fait nous tout a là pendant que je parle le président qui a osé gêner le président, Loussa pour faire renouveler le papier, renouveler le papier Et puis, on le Parce que la La même La même On le la demande a je qui est ce qui papier. Et qui Bon, je changer. Pour me démontrer bien il y a Dominique était difficile pour faire il était au les là, en casse pour dans un vivre là, pour aller casse pour est est pour faire ah, les lakaïques, kazek, là, ils là, parlent ensemble, ils disent, vous ne pouvez pas toucher un de la ici. Dans zone, passez au doigt, même pour bayer. il descend, il fait il fait Vous voyez à bayer, on dit, moi-même, là, les là pour Les ils fait et puis ils on les et il entre les et les là. Vous voyez C'est un bagage. La vérité, était t'intéresse. Si pour nous-mêmes qui vivre dehors, pour nous arriver à des papiers. Moi-même, on n'ai pas de problème. Si je voulais bailler les papiers, on faire une résidence. Mais résidence, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je pas, pas, mon cher président, ça me va continuer à me même que je vais aller à nous. Dégagez-nous, comme ça arrive dans la bouche. Les journalistes posent son bouton de, de message et vous faites passer pour moi, s'il vous plaît. Parce que ça très difficile et ça, nous ne nous sommes pas continués à faire encore dans le pays. Là. Ok, merci beaucoup, mon ami. On dit bonsoir à tout le monde qui a écouté et qui a écouté pour Bonsoir. En même temps, en émission. Je suis bien sûr un bagage qui a passé dans la République dominicaine. Le problème qui passe, passé, les Dominicains ont tout ce pour régler le passé dans le pays. Mais il grand a un grand bagage Tout ça qui fait dans la tête dominicaine, c'est les Haitiens qui ont fait. Les Haitiens ont pas une conscience, mais mon jour pour vous enlever, ils a dit bonjour, il y a tout travail de construction des Nous tout tout campé. Nous ne pouvons pas faire le travail. Qui est dominicain, il faut faire le travail pour continuer. Pour me connaître la quantité de force dominicaine pour le travail. dominicain dominicains ne font pas le travail, dit Haïtiens ne font pas le Ça, c'est un problème. Mais dans les cas contraires, nous plus fort choses qui pas bon C'est Haïti qui a avant dit, de fermer les frontières, Dominique a dit qu'il y a eu un peu de temps. Pour qui pour ça a pris des peu Ça qui passe? Et pas parce qu'il y a sort de l'État ici. Bon, on a un exemple, nous ne pouvons pas faire un pile. de trois jours de fermée. Pour donner une qualité, combien de temps Dominique a eu un peu de temps? Bon, le haut du, il a manifesté contre les haïtiens. Je comprends que les haïtiens sont dans le pays. Ça ne problème, ça ne peut pas problème. Mais si les Haïtiens, tout net, t'as dit comme ça, bon, ta comme dans ta République, la République qui a fait manifestation contre les Haïtiens, nous, tout net, font sel Nous, nous, nous, mettre mettre dans le travail Dominique. Quitter le nous, nous, tout à fait. Qui nous, nous, nous, nous, nous, le nous, nous, nous, au le il n'y a pas besoin d'Aïtien. Aïtien n'est pas vicier, Dominique est vicier. Dominique est 50 gouttes de la tête, mais Aïtien n'est pas 50 gouttes de la tête. Vraiment, nous avons besoin d'argent. Mais Dominique est en lui-même. 25, 25 gouttes ou bien 50 gouttes dans le monde. Qui est-ce qui va passer? L'elle a un bon an, mais Aïtien est en lui-même. L'idée de faire des pour le travail. Si tu es vraiment l'État tu as besoin de gens, de gens, de gens, de dit, « de gens, de gens, de gens, de gens, de gens, Chaque gens, de l'immigration de tout. de gens, de gens, de gens, de gens, de les gens, de de on oui, depuis pas de que choisi pour aller à la République Dominicaine, Je connaissons les papes de Jean la base qui vient à faire évolution la car. Et pour ne pas apparaître devant de respect pour même et ça fait tout le monde à faire la musique. Quoi tout la musique, les la musique, c'est la car. Et comme si c'était à monde, ça te avez parlé. comme si c'était le monde, ça c'est mon vieux en train de là, Après tout ça, je me parlé Et m konsal, à Saint-Domingue, je me suis même Tellement, je me pays. Dominique n'est pas un Dominique n'est pas un un Mon cher, je suis Je suis là. Je suis Je suis là. Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis Je suis là. Cher, les pays a pas comme ça. Il faut mettre Haïti ou pas. C'est la façon. C'est vraiment vrai Et je vais vous expliquer ce que j'ai vraiment mais Il y a une zones qui sont plus ou moins que les zone. zones. Moi, ma vu qu'on est dans la capitale. Les zones qui sont plus fragiles, c'est les zones zone de dans Santiago, et Babalo, Laomane, nos frontières c'est une zone qui ki plus qu'on gagne problème mais zone côté mé dans dans centre capitale là tout près doalté et c'est le petit problème qui gagne ces migrations seulement qu'ap prend monde avec les chefs qu'on a l'arrêt sous sous sale on gens yo ka arrêté après sans démesse pour le la mais vous savez possibilité qu'il passe plus passé zone dans dehors dans ce noming c'est pas parce que ça on dit ça on dit la vérité oui mais yo pas tellement passé dans capitale là avec actuellement là tout un président, plus, il y a ni Haïti, ni avec the un barreau qui avec le et la police vient à craser tout le Il y a des ont des gens qui des gens qui ont qui je viens des qui ça qui des qui de c'est c'est parce que je ne suis en Haïti, non mais ça a causé une sécurité en paix. Si je ne suis en Haïti, je ne suis pas mort, je en Haïti, Mais ici, ce n'est pas parce que le bon qu'est Haïti, mais parce que au moins la sécurité a fait passer avec... On est quand même quelque chose de jours, plus facile parce passer à Haïti. Mais ça c'est Haïti. Je ne suis pas à Haïti. Vous bon, voyez On, Donc, on fait une émission. Comme on fait mission émission, on va faire hein. bon, On va faire mission émission et on va faire une émission et puis on va plus parler. Encore, je RL Prod, je vous dis bonsoir, je Monsieur Fresnel Jacques et je vous dis un petit message écrit que m'a suis venu du côté du de Brésil depuis 12 ans. Donc, je apprécie le travail, je vous suis toujours ou, sur YouTube, sur Facebook. et vous apprécie travail, je vous dis que vous ne pas faire. Donc, je vous fais passer un message, je vous passe par vous-même. On passe pas voir, pas ou même on capable de faire message là, passer pour nous. Qui c'est qui problème que nous avons? Nous avons un problème de vol. Ça fait plus passer deux ans, nous-mêmes, Aïtien qui vivons, Brésil, Chili, Argentine et l'autre côté de l'Amérique, nous n'avons pas de vol pour nous aller la cave, nous Si pour nous aller la carrière, ce n'est pas Saint-Domingue que nous avons de passer. Depuis, après le tremblement de terre, pardon, depuis à... après. Depuis après le coronavirus, là, tout vol compagné a été fait la caille pour sortir Brésil, Chili, pour atterrir, pour passer Panama Fiscal, pour aller à Haïti. Et on vient couper tout vol, ça Ça veut dire que les gens qui ont besoin de Haïti, c'est par saint domingue pour passer. Et pour passer par saint domingue il y a paquet de ben formalités pour remplir, qui n'est pas facile, pour mettre visa visas dominicains, pour faire toute le Donc c'est vraiment un péripétie qui si que nous a passé. Donc ça veut dire nous pas de vol pour la nous Dirigeant ministres a fait ils nous pas pas de ça nous tout aïe, ça qui pays, ça, eu, nous pas de calamité. ça veut dire, nous pas de possibilité pour nous pour la nous même qui nous pas au prince mais au cap nous de aller l'autre côté au Jeremy nous pas qu'un côté pour nous passer pour nous joindre vol pas de vol vol qui était fait pendant l'épidémie, c'est une équipe haïtienne qui une agence qui a fait des qui qui a sorti des pays site au Brésil sorti des pays au Brésil et puis a fait voler aller direct en Haïti les samon qui ici tu était conn aller venir, mais vini yo vinn pas permettre vol yo aller encore parce que dit c'est à travers le gouvernement haïtien qui n'a pas de possibilité qui permettre que tout vol bloqué c'est ça qu'on dit et puis c'est ça l'autre ligne avion Monsieur Damio, qu'on frite. Alors, je ne passe pas voir ou même dans émission à faire ou à faire parler de ça. Pour nous, peut-être, il capable de arriver dans nos oreilles. Bien qu'il arrive dans l oreille oreilles, mais il est autant de plus, peut-être, il y a un petit j'en pensais pencher sous ça pour nous. D'accord, je vous merci d'avance. Donc, je vous pour faire un message pour moi. Je vous ce de travailler avec vous, qui la parole. D'accord? Non, pas M. de Fresnel. Merci en pile. É, abrèpo, bonsoir, bonsoir, bonjour. De ne pas demander le temps de vous là. vos Déjà, je félicite pour le engagement sur le réseau. Comme on toujours dit, Et on va marcher avec l'amour, mort dans la main. Mais on ne pas fait, on ne pas fait Moi-même, je suis capable de dire que si plus écouté dans le moment, c'est RL, RL Pod parce que senti et je me sens information bio puis fait plaisir. On me dit écoute que les questions le Ce pas parce que me dit y a un problème. Mais même dans dernier si choses, et... bon. aussi, je suis plus écouté, c'est RLPOD. Et bon, moi-même, je suis capable de dire Mais c'est pas dormir, je dormir je suis toujours avec un grenier ouvert, un grenier fermé. Mais, mais aucune situation en pays encore moins liée, bon, nous sommes obligés. Et ma vie tourner la caille, je ne suis pas capable de tourner à cause de l'insécurité. Bon. Et la vie, c'est comme ça. Je conseille toujours, toujours pour tes messages, pour te, au, moins, au moins un jour. Et, la si population a conscience, les bandits conscience et les autorités les politiciens prend conscience de tout. Nous même haïtiens qui vivent dans un pays côté nous n'ont pas dormir. Et la pression sous dos nous toute la sainte journée pendant ce temps nous mêmes qui posé être à l'aise. Parce que tout ça nous fait arrêter ici. Nous pas à l'aise du tout. Et surtout tout le dernier, nous Ça veut dire nous mêmes nous mêmes qui vivent dans domaine, si toi actuellement là, actuellement là, et capable du l'argent américain ensemble avec l'argent perso presque que même bagarre ils ont ne qu'à travailler ce domaine c'est presque égal avec ils ont ne qu'à travailler qu'à aux États-Unis même les jobs y ont pas même so et nous ne qu'à tourner là que nous créativité achetons vie moto boisson vie taxi et faites si bah mais imaginez c'est pays nous pays nous ça cause moi-même bien, je fais tourner la caille, malgré ma proactivité, mal, malgré la zone côté MIA, la ville côté haïtien c'est Mon occupant n'est pas trop autour de toi, il a problème. Mais le plus souvent, on joue dans l'autre bagaille, vous comprend. Il y a un business on fait là, c'est pour autour de c'est pour monter, pour aller pour, pour, pour, pour l'acheter. Imaginez, ça veut dire qu'il a toujours travail, toujours travail, bonjour pour vous. Bonjour pour vous. Moi-même, ce n'est pas hier, je dis à la map. Je suis en train de faire des RL Pod. c'est suis pile train de faire des RL Pod. C'est RL Pod. ne faut pas faire je faire et je je suis je faire je faire faire je sais que ce qui se passe, c'est que 2 000 dans la base, ce n'est pas Dieu qui m'a fait. Son un est vraiment grave. Bien que le grand plan, nous, c'est pas nous-mêmes vraiment vrai qui avons pris une déception dans le pays. Mais par rapport avec la conjoncture pays, il y a une cause que nous-mêmes, nous ne vivons pas qu'à vivre, nous ne vivons pas qu'à aller souffrir dans le à nous avons obligé de quitter le pays. Pour si nous, nous l'esprit dans l'autre pays qui n'a pas payé de côté. C'est nous qui avons fait vivre dans tous sens. Moi-même, je suis juste vivre en République dominicaine. Et mon côté, Comment que ma femme a vivre Et puis cependant, c'est bon, même une femme qui a manifesté. Pour qui ça Le fait que vous frustré. Ce n'est pas un yéba à laquelle C'est une question de frustration. Que Dominique a juste frustré le fait qu'à époque, il y avait un jeunes qui quittaient le pays, qui allaient dans le pays. C'était Khan, c'était Boss Mason. Mais aujourd'hui, il y a groupes groupe jeunes qui quittaient le pays, qui allaient dans le pays. Jeunes, ça peu les jeunes ont rompu les forces, ils ont les sous-têtes, ils sont capables de posséder une machine, deux machines. En fait, ils ont yo un gros de gros cœur, et puis boum, la frustration passée. Et puis ils ont trouvé que nous ne pouvions prendre un peu à la meilleure quelle idée. Mais il y a une raison qui cause que a eu, tout le Dominicien obligé les de lever contre nous, il ne peut pas nous dire que c'est racisme, égoïste. Ils ont fait des haines dans leur cœur. Ils ont fait des haines dans leur cœur pour nous c'est si on a dit, ou même constaté, un peu de temps, au même dire, on c'est tout jeune qui si font est jeune, quittez facteurs package, quittez le et rentrer dans les médias, quittez le canal 11, sautez le canal 11, faites mariage, c'est bon, fait Marie avec le déployé. On un nom pas parcours dans la téléguinée. Bon, on est venu en face, on a représenté par rapport à des menaces ou des menaces. On le choix de quitter le pays juste après le réflexion, c'est demain. On a fait un an, six mois depuis que ma vécu là, mon cher. L'expérience ça pas c'est facile, mais nous avons l'esprit qui est en le fait que nous sommes capables de dire sécurité au moins plus stable qui est la là Mais après ça, si je dis là, l'État pays nous dit il a collaboré avec Bandi pour régner la paix dans le pays, des deux mêmes, tout pour valise même je dans le pays. Pourquoi je suis son jeune professionnel qui a un l'avenir devant. Même business que vous choisissez de dans le pays, si vous le business, vous apparez, vous avez son visage, son réalité, ça va frustré. Bonjour, si toutefois vous passez à voir ça, parce que vous vous vous vous avez vous ça, vous vous vous avez Bon travail, bon service. Parce que si vous que vous dormir chaque soir. vous dormir chaque soir. Je dis à de la vous vous vous mon papier a gagné deux ans, il est rénouvelé, il est gratuit. Il y a des passeport, il y a des passeports, il y a tout le bagaille. Mais mon cher, les Haïtiens ont une situation tellement drôle. En République dominicaine, moi-même, je dis ça, je regrette que je sois dans la vie Tant que je Haïtien, excusez-moi si je dis ça, mais mon capitaine doit passer voir ce passé pour moi, c'est toujours dans la ville. Moi-même, je dis ça, tant que je dans la vie et j'ai un chien dans l'autre pays qui a eu 15 ans à l'aise. Parce que j'ai regrette de la vie. Mais j'ai eu un peu de capacité dans la République Dominique. Immigration par exemple. le dimanche, quel soit là. 8h10, soir h h 20 h un massage si c'est un peu de faible Quel que soit la machine qui passe mettre J'ai machines un peu de faible. machine pourtant, c'est haïtien et papiers, visa sous passeport, soit visa, c'est à tel les prend machine. machine, ça n'est son ou mais tout le pot de Dans machine, ici, c'est comme si son machine pour moi-même. Pour ne pas faire parce qu'on Parce que groupe ici, groupe depuis le côté de l'immigration, il y a tel côté, tel côté, monsieur, il y a il y a de de de il y a de il y a de il y a il y de il y a de il y a de il y mon cher, bon mana ici même pensé, le même groupe là ici ou même pour faire manifestation ici. Matin m'dine, pour ta manifestation, faut y'en basse là ta parce que sinon là, il manifestation, mais qui t'a dit qu'on tout ici. Mettez des trois mille et après en Ou nation, nation haïtienne, le de la. Bon, haïtien de la République non, non, non, non, non, non, c'est comme ici, c'est parce Pour moi, c'est un Je pense que tout Ay, pour n dans la Tout le dans le a a Je pas dit. Démontez-vous pour un Haïtien, Mon son gouvernement. pas l'est. On Haïtien, même que Qui Haïtiens Qui Est-ce que non il fait les domaine comme comme garçon ma capacité mise à son dame l'État qui ça fait comprends pas ce on ça capacité comment pays ça est là monsieur le chef l'État bon bon bon bon je la je suis allé ma parole, c'est une seule façon que les nouvelles qui ne sont pas arrivées, je ne pas parce que je suis dans le centre de pas. Haïti. Je ne peux pas a des choses qui ne fait pas Mais je ne pas je ne pas parler, je ne pas Je ne une formation qui est vraiment énorme et moi appris sur pile, même les qui me paraît connaître visage là, me paraît connaître tout, mais c'est vrai, l'homme Bay Bagayo, il me sentit n'a ou même comment qui s'ap fait à il a pas fait au bien. Et au soir du dernier parol là, là et de samedi après midi, z'as qu'ont doit parler de et, et République Dominicaine ou t'as allé là, mais ou pas arrêter là. Toute ou vous t'as dit, c'est moi-même, moi tout so, me senti, c'est youhumbda dit tout. C'est ça que fait m'était une petite fille moi qui t'aller en République Dominicaine et c'est là elle t'a le vivre mais pas connaissant c'est même pas bagaille là ou et tout et moi même pas t'ab jamme ka vivre dans pays non en République Dominicaine gienna soba mais en République Dominicaine moi même moi pas t'ab jamme vivre dans zone ça yo mon cher nom c'est Awol Awol Michel et moi remettant en pile en pile en pile et moi son son vrai patriote que oui façon que on va parler tout simplement m'ab dire très prudent et bien content de me au téléphone ça m'est capable de voir message et ou et saudio so entièrement d'accord ensemble avec vous et haïtien haïtien gue gue cœur ok haïtien et te mettre grand goût li cap papa le faire vie bagay c'est pas facile pour haïtien faire vie bagay et surtout si tout le grand goût oui grand goût on va pas jouer mais et haïtien ken enjan de bagaille sa yo en tout cas frère moi tout sou Dieu sou ces vérités qui ont en tout cas on son vrai haïtien on compte à parler ensemble avec vous mon et eh... <laughs> si m'da à m ta moi temps je j'pe essayer de baide ici en fait ça trop grave hein ça trop grave même ou loka kougnajou parce que en boye mais y a itouyé it mais pou ici frère m yo on voit qui a passé ici, même si tu as une vie tout tu capable de être à Haïti. Mais ici, moi Monsieur, les qui ici, en fait, quand on a Dominique est raciste, Dominique est ceci là. en fait. Je me dit, bon, ça de tout côté Seul le monde qui pas tellement raciste ici, c'est chrétien. Il y a l'église. Les gens compassion pour Mais après ça, quand on a acheté nos ou les gens Ils nous. Mais en vérité, c'est secret totalement. Ils n'ont rien pas ne pas faire. Ils pas Ils ça passe, de... vous que vous avez que vous avez ta que vous avez vu que vous avez ici que vous ta vous machine y que vous avez vu que vous ou vous pas à que vous avez vous vous, ça, vous en, en, -en. Bon, en fait, vous que vous que que vous mais après ça, les Negres ne pas camper pour façon de retirer les gens. Pour ne pas être machinés, on bon, pour ont fait beaucoup de choses, même pour Ou les gens, ou Josh, ou Josh vivre parce que on pas de possibilité pour aller là-bas. On n'y a pas de possibilité pour aller parce que soit aller, soit la là c'est plus grave. Parce que ici, les la pas d'être pas de il y a des femmes qui vie. Mais vie. mais vie. vie. pas vie. vie. On par exemple, vous avez un technicien qui a performé ou qu'on va fait, il ne va pas mettre un minimiser. Même si c'est vous qui avez montré le comme si vous n'avez pas de En fait, les gens qui sont à Haïti, les politiciens qui vivent ils ne comprennent pas ça. Ou bien, ils comprennent les machines. Les machines qui ont fait le métier latéral, ils comprennent qu'ils ne ici pas pour ça. Comme si moi-même différent par rapport à elle. sous prétexte. Les pifres, pas ou bien les pifres, comme il n'y a pas tout égal. Les de Haïtiens, ou pas les pifres, pas de pifres, de comme si les pifres sont les ou les ici. les pifres les pifres, les pifres les pifres, les pifres les pifres, les pifres les pifres, les pifres les pifres les les pifres les pifres les pifres les pifres les pifres les pifres na na na na na edifisa yo parce que yo tellement pa ka fonction yo tellement raie haïtien on son baym pa ka comprend pou ki sa dominiken raie haïtien comme ça sa... a niveau valeur yo bay moni si c'est 0% ,5. 0% ,5. on est gou là c'est parce qu'on pa ka la caou oh. pas gagne travail la caou oh. travail difficile ou pa ka manger la caou oh. Tout le monde a été en train de me faire. Elle peut. Bonsoir, bonsoir, bonsoir, frère. ma suis un bon homme. Où est l'émission, frère? Je pas vivre Santo Domingo. Je ne vais pas vivre dans ma nation, frère. Je ne vais pas vivre. Où sont les gens qui m'étendent en pile? Où sont les gens qui m'suivent en pile? oh ma les gens qui m'ont touché énormément? Ou augmenter? Ou augmenter sur la quand même comme haine?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 Enfin, c'est un problème, ça une indignation. Mon jeune, je suis venu vivre dans le pays. Il me fait trois ans, je suis venu. Il faut créer un baril, même si ce n'est pas gros. Mais il faut créer un baril, je faut dégager. Mais le pays n'a pas de dirigeant. Je suis obligé de toujours prendre l'immigration. Et tout le monde qui vit dans le pays a des moyens qui ont été. Et d'ailleurs, nous sommes grand peuple. Je suis bon, je me retrouver. Si je ne suis pas à vous, je vous faire un peu de tout Je tous les haïtiens qui vivent dans la République d'Haïti. Je dis que ça fait la peine. En pile, pour moi, tout ça qui a passé dans la République dominicaine. Normalement, les gens qui sont en Haïti, ils ne sont pas en une vie sociale. D'ailleurs, si il faut que les haïtiens vivent dans la République dominicaine, ils vivent une vie meilleure. Pour les haïtiens qui vivent dans la République dominicaine sont vieilles vies. Tant que c'est des vieilles cailles planches, tant que les côtés de cochons deviennent des cailles pour les haïtiens. Pas vivre en République dominicain pour appeler bien cher. Bon, c'est Dominique qui le final qui a trop pour finir avec lui. Parce que planche là, il y a Moi-même, oui. moi suis moi, je moi je Si je ne peux mourir, je dis que je suis pour analysts. en République pour guérir, je pas chercher. En fait, je obligé mourir. Même pas la nation, oui. Quand fait Haïtien passer comme ça. Tout veut travailler dur, tout veut travailler sale, c'est si Haïtien qui fait la République dominicaine. Au contraire, quand on finit travail, travailler, suis vu les Anglais dominicains, Atalakao, ils font l'argent dans la, la main. Et puis ils ont toujours demandé où. Malgré tout fortune, quand on a eu 2000 gouttes dans la main. Je sens naïf. Avec vous qui est de posséder des mille là, que la C'est pour que les ne soient Si là, Si les je vais retourner à la bonsoir mon frère, comment est-ce? Mon cher, je suis de comme tu as parlé, au sujet des gens qui vivent en République Dominicaine, spécialement moi-même, parce que c'est ici la mienne. Et façon ta parlé, porter ma attention, mon cher, je suis obligé de voir ça. Je suis en République Dominicaine depuis 14 ans. Mais, auparavant, je Haïti, je suis en travail mécanique. Je suis de ranger des Delco, des motos, des chaloupes, des des des des tout ça. Mais je suis venu ici, il faut bien dire, mon cher, ce n'est pas si facile. Parce que c'est 11 ans qui m'aiment. Je a dit que comment il là bon et comment on a fait plus de progrès avec mécanique la Bon, Je suis dit que peut-être que les gens en réalité. Mon cher, on fait l'argent, je fait le passeport et je le visa. Nous sommes Vraiment, les brisés ici, nous te descendus dans l'hôtel. Le lendemain, nous sommes sortis, nous un caille vraiment et tout de suite après tout près de hôtel l'âme des vingt jours une caïla et puis c'est l'âme dévêté m'acheté kabane m'acheté tout ça que mon con est m'a besoin pour me vivre après l'envie de moi job par rapport à ce que c'est ici et mieux dit y a dix fois quand t'as dollars ou qu'on un garage ici tu as tout gagné le plus tout là d'en haut c'est le plus tout à y a fait tout à fait haut il a pièce là il a remet alors c'est on pas mis on nous dit c'est non pas mis un paquet dominicain le travail ici, je ne si je Mais par rapport à ces dollars, je ne gagne pas. Je vois cela en mais je suis obligé. Par rapport à ces dollars, je ne pas. Eh bien, je suis obligé à travailler dans la construction. Les je touche 350 gouttes par jour. Dans 350 gouttes, il faut payer la machine, faut manger la donne, faut me la donne. Eh bien, ça crée on eh bien, ça passe frère. Allez, allez, allez, allez, me dit ouais, bah, pas papy, au bon pour moi comme ça, parce que l'entrée à Haïti, on va te pour les gens les yon, Et souvent, je ne un pas de job pour journa. Hein. Et puis il me dit bon, bagayu parc avec comme ça. Sauf que moi, tout à Haïti ou du moins, m'aller à l'université, m'apprendre une autre profession. Vraiment, j'ai un dépenser hein. Et immédiatement, vais devient toucher un pag. Et puis, je suis organisé papier papier, je suis traduit tout le papier mw, en espagnol, et puis je suis mal à la réfrigération. Mon cher, pour bien dire, je pas tombé mal. Après un an, six mois, je suis sorti pour qui me fait un an, six mois, parce que non seulement je ne prends pas de réfrigération, et puis je prends de Je suis sorti immédiatement, je fait garage, je fait mon local, je fait garage. Et puis, vais, jour, vais, jour, je travaille. À ta journée je dis, pour bien dire, c'est là que je faire un Et je vais arriver avec ces dollars. Actuellement, je suis légal dans la République. Mais je ne suis pas à l'aise. Ce n'est pas ça que je veux La décision pour me sentir à l'aise, c'est de retourner dans le pays. Mais par rapport à ce qui s'est passé, je ne suis pas petit. Et puis, je ne suis pas petit. Et puis, je ne suis pas petit. Et puis, je ne suis pas petit. Je ne suis pas petit. Mon cher, je pense de l'autre façon. Je dit que, au lieu de tourner Haïti, il vaut mieux que je vende tout ça que me traverser dans l'autre pays. Mais, le jour en jour, le conseil de journal Vini moi. Je dis que ici, là, c'est pas un côté pour me retirer. Je dis que bon, je vais décider vraiment. Actuellement, la fois je suis en route pour me préparer tout à fait pour me laver comme dans l'autre pays. Alors, c'était tout ça que je me disais, parce que au lieu de me retourner à Haïti, il vaut mieux que je ne me vois pas devant. Je ne n'ai pas dit que je ne me retourne à Haïti un jour. Alors, c'est comme ça que je Si le pays a arrangé, si le pays a été arrangé, je vais retourner avec toute la famille. Mais pour Jean-Barré là et là, mon cher, je ne vais pas me faire encore. Non? Jean-Oudia, ça, fait nous mal. Ça fait nous mal un peu. Nous sommes en République Dominicaine parce que... Nous, pour façon nous dominicains, nous voulons se traiter. Des fois, nous travaillons nous voler l'argent. Il y a plus de milliers encore. Mais le plus problème, c'est les dirigeants qui Haïti qui mettent nous dans ça. Parce que les Dominicains entendent voler. J'ai un bandit à travail dans le pays d'Haïti, ça vient fait plus. Pour le visa, y un visa qui qui visa visa et comme si dirigeant, il l'a bien content que ça ait touché pour yo, yo bon Même si les gens l'école ici, depuis qu'ils sont ici, aller à l'école parce qu'ils vont des fini même vous papier encore pour que vous Il y a des l'école ici et nous-mêmes, c'est que nous sommes obligés de résoudre parce que nous avons pas de dirigeants. Nous-mêmes, pour compte, nous ne sommes pas à faire. Et les Dominiciens, tout ça, ils ont raison. Même pour le travail, là, Dominiciens, ils sont tous les gens qui ont de l'argent. Nous ne sont pas à qui ont dit qu'ils Nous sommes obligés de résoudre parce que les bandits, les autorités dans le pays, l'État est dans pays. Et ça, nous avons mis dans les tiges, Et doit ou de ça, nous à prendre pays blanc. Mais il n'y la caille. nous la caille. Et même les ont parce qu'ils c'est les États-Unis qui nous Les Dominicains, sont Peut-être pour tout, les ne pas faire ne pas vivre. pas faire ne pas Il ne pas faire pas moi moi des passages en république dominicaine donc on capable de vous sont vrai fanou. et moi toujours attendu et toujours à partager vidéo tout et puis peut-être plus le monde qu'à attendre donc j'aime bien moi des passages en république dominicaine moi, je ne pas logique pour je de je la dessus, la les me dire que je je me, je mon je Donc, ça fait pas 5, 6, 7 Et je ne jamais accepter, d'accord parce qu'à ma reprise, j'ai un pile dominicain qui connaît les a qui ont demandé si je suis haïtien ou du moins si je suis dominicain. Mais les mais' non, je ne suis pas dominicain, je haïtien, je ne d'accord parce que c'est qui est Dominique son nation qui garde mon son apparence il suffit que toujours frais il suffit que si adresse au café au cadeau 100 personnes, 100 personnes pesos donc il y a tout vite au Paris mais des pour ils ou toujours senti bon là même ils ne a pas parti tous même vous les dites tout ça qui passer à la ligue pour avec éducation les gens pouvait tout avec le mode de choix que même les pays ont sont en fait. Si vous avez arrivé à voter au monde, qui connaît ça, ça veut dire que des pays qui partagent e, et comment je voulez dire ça Qui partagent les frontières même si certains Dominicains ne peuvent pas faire ça. Jamais ou jamais. Malheureusement, Choix, peut senge pour faire, choix qui peut faire, c'est choix qui peut milieu. mais je ne vais voter monde vraiment voter vrai qui peut dire que Dominicain, ça ne peut pas passer comme ça parce que le Brésil avec le Paraguay, il y a des gens qui ont traité des pays qui partagent les frontières, mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour, pour, pour le mode de dirigeants qui ont choisi. Donc, je pense que ce qui a fait là, la révolte. Tout haïtien en général, soit tu vivant en République Dominicaine, soit tu es dépassé en République Dominicaine, soit tu es Haïti, révolté non. Même si tu as tout, RL Pod, lorsque tu quittez le pays ou tu es dans l'autre pays, tu es un peu Donc, je ne dis ça pour me déranger, pièce haïtien parce que moi, je suis haïtien, na quai moins. Ça veut dire... Quel que soit le côté, je suis toujours fier pour me dire que je suis haïtien. Alors, ça me dit qu'il y a de deal pour me déranger, pièce haïtienne. Même si je suis capable de dire que je suis haïtien, le comportement qui est affiché en République dominicaine n'a pas de possibilité pour Dominique de courir de Moi-même, je ne suis pas capable de Dominique pour arriver dans une position pour dire que... Et gardez non fond de là, nous parlons pas de là parce que et je viens de la République Dominicaine moi-même, moi c'est plus dérangé qui me dérange, Premièrement, c'est visa que sur passeport. Si je descends dans l'hôtel, hôtel, c'est comme je fais. ou faire Donc, je ne dérange pas dérangé de Dominicaine. Mais si vous haïtien ici qui vient la République Dominicaine, vous n'avez pas au vous n'avez pas eu pays marchez le même comportement a été gagné à Haïti, le même comportement a été Donc, je n'ai pas le haïtien qui a dit, ah, quand nous sommes là, je pas de passer en République Dominicaine, je ne partager l'idée de c'est très critique. Bon, malheureusement, je n'ai pas fait tout le temps pour parler, mais j'espère. Et on a fait message ça, la passer, a passé, on pas fait le haïtien capable de Et on a été co-étourné un jour, on va eu possibilité. Pour plus haïtien, dis ça, vous pensez comment vous comprends ça? qui se en République dominicaine, non Parce que et n'ai le temps pour me te dire ça, me Encore une fois, non, pas si son loup, peut son Voltaire, Moi, je suis passé en République dominicaine République, et c'est certain que tu as pile, non Et tu as un pile de monde qui compte ça déjà, et peut-être qui prends le non ça. Merci beaucoup. Mon cher, tout ça, tu as dit que les dominicains, c'est vérité absolue, yoyé. C'est là que depuis 2012, moi, là. <métalement> dans il à la seconde qu'elle Je n'ai pas de temps pour me pour me à Haïti. C'est Haïti, il y a dit, je prendre avec des bandits faire des Haïti pour vous. Et après je comme un bon plat central Pas de qui dominicains là qui Et puis, pas de gens qui à l'école. sortes, toutes les gens sortes, toutes les messeurs nègres soyeux, seulement couchés, fait sexe, voler, manger. Il va, il va posséder unier en, en Dominicain, en, do, en, en, en Dominicain. Majorité Dominicain, c'est voler, vissier, tigre en bouilloyer. Ou à bien parler, ou à parler d'ordéo. Même si c'est là m'habite m'dieu, c'est bombarder d'idées. Parce qu'arrive c'est couider m. Trois ans en Haïti. Vous Américains, vous êtes un pays avec, avec comme moi, une femme n'a payé, mais y a m. Qui fait un tas de choses Jeune gens, ma vais vous retourner. Je vais vous pour me tour. Parce que c'est pas mon côté, je veux rester encore. Bonjour, bonjour, bonsoir, journaliste, pas moi, je au bon, bon combat et bon travail. Mon cher Nalessa, je vais quitter, voir ça. Voir ça pour spécialement. Je ne sais pas si vous partager ou bien si vous ne pouvez pas partager. Dépend des... Ok. Pour bien tu, ou ta parlé des haïtiens qui vivent en République Dominicaine. Mon cher haïtien qui vivent en République Dominicaine, bah elle a vraiment triste pour yo. Ni moun qui ont pas papiers, ni moun qui pas gagne pas papiers. Moi quand m'a parlé de là, gadou, moi son moun mon qui illégal. Mais gagne des documents, juste pour céder, mais gagne instant en ta passeport, moi gagne passeport. Mais imaginez bien en moment ça pour ta mettre un visa qui valide des 700 dollars américains imaginons pour checker chaque mois pour checker pour payer machine pour faire aller retour Deux fois on compte pas même yecople là comment penser baler ça Ou je c'est dit que au cabinet en République dominicaine on pourrait retourner mon cher sa cause grand pile haïtien haïtienne qui vivent en république dominicaine qui et e, en plus de connaissance en plus de capacité pour te vivre en haïti mais là où son jeune nous lever en haïti c'est ouais ouais et mille gourdes dans meilleur monde pa ou pas j'aime posséder 1000 gourdes ou qu'à travail même sous te ou gain métier il est difficile pour joindre travail même travailler la terre parce que en république dominicaine le moun nan dravé la tè, y gen kob. en Dominique qui dravé la tè, gant pil importans, gant pil valet. Parce que la de corbe kob, y gant pil moyen a ename, parce que moun sa ou gen valet. Mais ben pour moun zou, y gant bagay kafet la, en parlant de fontier wana met lan, an en pil nan nou ou bien journaliste nou pa jam tenu compte de bagay sa. Pour moun, nan moment là c'est si que tous les médias en ligne yo faut que nous connaissons les livres ce pays à n'emmène nous tout axana bidio axana vend peuple là il y a des bagay faut que nous allions sur ce problème yo pour nous connaître ces bagay yo et pour nous parler des mounsaio qui mette jeunes saisi en bagay ça imaginons nous on concile concile là ce concile et d'abandon ou bien ou met pour qui représenter haïtien ça moun nan fait sa conseille ou bien sa dirigeant en fait yo pas dormi en haïti madame yo c'est dominicaine l'orive. dans la cour nan, ou va regarder moun qui la pour défendre dominicain ou non qui pour défendre haïtien qui ça le fait être Guadeloupe ou bien dominicain ça le fait la fouille haïtien et puis moun qui dit le représentant haïtien il campe la pri. et c'est même comme ça ça veille même il a pas l'acheté puis capo pour yon manger moun chef haïtien depuis fait midi ou bien 11 heures ou est tout déjà plein restaurant dans d'arabon c'est la pour yon chita la pour yon manger, c'est la pour yon senti yon lou et puis pour nous même